Je vous ai proposé il y a quelque temps une petite vidéo sur l'Apple Watch Series 7, la future grande montre connectée d'Apple, celle qui sortira en fin d'année. Vous le savez, l'année dernière, fin 2020, il est sorti l'Apple Watch Series 6, mais aussi l'Apple Watch SE. Alors, est-ce qu'en 2021, on aura une Apple Watch SE 2 C'est ce que nous allons dire dans cette vidéo. L'Apple Watch SE, première du nom, qu'on avait testé ensemble sur cette chaîne. Je vous avais fait un test complet de cette montre. Je vous rappelle, le test complet, vous pouvez le trouver sur ma chaîne YouTube. Je vous remets le lien en description. Cette Apple Watch SE était très intéressante parce que c'était la plus abordable des Apple Watch. Elle était disponible à partir de 299 euros pour la version 40 mm. Pour la version 44 mm, elle était disponible à partir de 329 euros. Bref, moi, c'était pour moi la meilleure Apple Watch, la meilleure au meilleur rapport qualité-prix à acheter en 2000. Il y avait quelques différences notables Entre l'Apple Watch SE Et l'Apple Watch Series 6, notamment L'absence de Always On, l'absence Du capteur de SPO2 L'absence de l'ECG, bref il y avait quand même Certaines fonctionnalités en moins Et la puce était un petit peu moins puissante Mais à ce prix là, c'était vraiment très intéressant Mais alors, vers quoi pourrait évoluer L'Apple Watch SE 2 Car on a parlé, des nouveautés de l'Apple Watch Series 7 pourraient arriver, comme le glucomètre Comme le nouveau design, comme Un meilleur suivi de sommeil, qu'est-ce qui pourrait être repris dans l'Apple Watch SE et qu'est-ce qui ne serait pas repris dans l'Apple Watch SE. A l'heure actuelle, il y a eu très peu de fuites, très peu de leaks par rapport à l'Apple Watch SE 2. On n'est même pas encore totalement sûr qu'elle sortira tous les ans. Mais vu comment elle a marché, je pense bien qu'elle pourrait sortir tous les ans. Alors, est-ce que l'Apple Watch SE suivrait le design de l'Apple Watch série 7 ou est-ce que ce serait un hybride entre l'Apple Watch SE d'aujourd'hui et l'Apple Watch série 6 D'après les premières rumeurs qu'on pourrait trouver sur Internet, c'est que l'Apple Watch SE pourrait ne pas changer de design, rester sur le design classique, série 6, série 5, série 4, SE. Elle n'irait pas du coup chercher un design comme la série 7. Pourquoi ce positionnement Ça pourrait permettre déjà de mettre vraiment en avant la série 7 par rapport à la SE et donc de motiver les gens à mettre un plus gros billet pour accéder à peut-être la future meilleure smartwatch 2021. Mais alors, qu'est-ce qui serait ajouté à cette Apple Watch SE 2 Si l'Apple Watch SE... Ne reprend pas un nouveau design il va être difficile à faire la part des choses entre une Apple Watch SE 2 et une Apple Watch Series 6 car oui il devrait quand même avoir des nouvelles fonctionnalités dans l'Apple Watch SE, comme par exemple l'Holoison qui était inexistant sur la SE devrait arriver sur la SE2 on aurait aussi potentiellement l'arrivée du capteur de SPO2 sur la SE2, ça c'était deux fonctionnalités qu'on avait sur la série 6, je vous le rappelle, je vous l'ai dit avant, mais pas sur la SE, qui faisait une différence, mais alors qu'est-ce qui sera encore sur la série 6, parce qu'elle sera toujours en vente et qui ne sera pas sur la SE2, bien entendu le CG devrait rester sur la série 6 et ne devrait pas être inclus dans la SE2, au delà de ça au niveau des finitions, on devrait rester sur le même état d'esprit que sur la SE c'est à dire de l'aluminium exclusivement alors que sur la série 6 vous savez vous avez la possibilité d'avoir de l'aluminium mais aussi de l'acier inoxydable ça ce serait le positionnement de l'Apple Watch SE 2, rester sur un design connu et ajouter quelques fonctionnalités en plus et surtout et surtout et surtout, rester dans des prix assez bas car oui on imagine que l'Apple Watch SE 2 quand elle sortira restera aux alentours des 300 euros alors que la série 7 il y aura je pense, au-dessus des 450, au-dessus des 500 euros. Je pense au-dessus des 500 euros. Et la série 6 descendrait un petit peu de prix. Mais alors, est-ce que ça vaudrait vraiment le coup de passer de l'Apple Watch SE à l'Apple Watch SE 2 Ou est-ce que d'autres designs seraient proposés Peut-être. Il est très possible aussi que Apple propose différentes couleurs. Parce qu'actuellement, il y avait juste trois couleurs pour l'Apple Watch SE. Peut-être qu'on aurait des Apple Watch un peu plus funky, avec plus de couleurs pour la SE 2. Quelles sont les autres fonctionnalités qu'on aimerait avoir arrivées sur la SE 2 Ça va être les mêmes que sur la série 7. Une meilleure autonomie Ça, c'est sûr. Car actuellement, même si c'est une montre avec un petit peu moins de fonctionnalités, l'autonomie reste basse de chez Bass. Est-ce que ça, ça arriverait l'année prochaine On ne peut pas encore le dire, hein. ça va être comme la série 7, c'est difficile à dire. On aura beaucoup plus de chances de se retrouver avec une Apple Watch SE rouge qu'avec une Apple Watch SE qui dure deux semaines. Que savons-nous de plus Quelles sont les autres rumeurs sur l'Apple Watch SE 2 Pour l'instant, il n'y en a pas d'autres. Mais bien entendu, je vous tiendrai informé tout au long parce que ça va arriver assez rapidement. La question que vous pouvez vous poser aujourd'hui, c'est qu'on arrive en mars, vaut-il mieux acheter un modèle qui est sorti l'année dernière ou attendre les prochains modèles Personnellement, si j'étais vous, si vous vouliez partir sur la série 6, j'attendrai. Je ne partirai pas sur la série 6, j'attendrai la série 7 parce qu'il risque d'avoir une grosse évolution. Je vous ramène à ma vidéo sur la série 7. Alors, qu'en est-il pour la SE Est-ce que si vous voulez partir sur la ou vaut-il mieux attendre la SE2 Là-dessus, je pense que vous n'avez pas beaucoup à craindre si vous partez sur la SE qui est actuellement vendue. Vous pouvez trouver des bonnes promotions dessus. Son prix baissera peut-être à la sortie de la SE2, mais pas, elle, va, elle va pas se retrouver à 100 euros. Donc, ça baissera très peu significativement. Je pense que la SE2 serait amenée à remplacer la SE. Voilà, j'espère que ces petites infos que je vous ai données vous intéressent. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je me renseigne sur d'autres montres, d'autres produits. En attendant... La prochaine vidéo, vive à fond, vive high tech N'oubliez pas, tous les mercredis, live Twitch Activez la petite cloche de notification Abonnez-vous, merci et à bientôt sur ma chaîne